Fabien Roussel, c'est quelqu'un qui combat euh, ce que je trouve absolument délétère en ce moment, c'est-à-dire le fait que la gauche, la gauche en particulier, plus que la droite finalement, la gauche veut de faire de tout le monde des victimes ou des coupables. Les femmes des victimes et le reste des coupables. Coupable de manger de la viande, il se trouve que j'aime pas la viande rouge, mais je veux pas en priver les autres. Coupable d'aimer conduire une voiture… Euh, je ne sais plus de quoi on n'est pas coupable. En tout cas, voilà un homme qui dit euh, « halte à la gauche euh, culpabilisante » euh, et je pense que s'il veut réenchanter la gauche, euh, il me réenchante.